Guillaume-Vincent, membre de l'équipe d'organisation TEDx Bordeaux et responsable de la charte. Une charte TEDx, c'est un bon moyen pour TED de, de proposer TEDx au, au monde. Pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens et surtout que ça suive l'image, le, le, le concept derrière TED, qui est quelque chose de très fort et que les créateurs de TED ont voulu garder. Cette année, le thème, c'est le rêve. Un thème, c'est un bon moyen pour, euh, pour les membres de l'équipe d'organisation d'avoir un fil rouge. Après, le thème, il faut qu'il reste euh, large. Il faut qu'il puisse euh, permettre à tout le monde d'aller chercher ses propres idées. Donc, si j'avais à donner un mot euh, pour décrire le thème de cette année à TEDx Bordeaux, c'est universel. C'est presque le, le, le thème, l'essence même de TED, le rêve. Tête permet de rêver.